Bonjour, je m'appelle Anthony, je suis responsable du marketing opérationnel pour celle-ci. Je vais vous montrer comment aujourd'hui, grâce à notre partenariat avec Corporama, vous allez pouvoir aller chercher de nouveaux contacts, des nouvelles sociétés, de nouveaux prospects à intégrer à votre CRM celle-ci. Premier cas de figure, une société m'a contacté et j'ai donc pris rendez-vous avec elle. Cette société n'est pas présente dans mon compte Celsi. Je vais donc me connecter à mon compte Corporama et je vais tout simplement taper le nom de cette société. J'ai immédiatement accès à une somme importante d'informations en lien avec cette société, comme par exemple les différents contacts, l'actualité, ou même le fil Twitter. Et je vais pouvoir très simplement ajouter cette société à mon CRM celle-ci. Voici la fiche qui va être emportée retrouve le contact principal, numéro de téléphone, l'adresse mail, le site internet. Je n'ai plus qu'à l'importer. J'ai bien un contact envoyé à mon CRM. Voyons voir ce qui s'est passé dans mon compte celle-ci. J'ai bien cette nouvelle société qui apparaît dans mon compte. Je vais pouvoir préparer mon rendez-vous dans les meilleures conditions possibles. Mais je vais pouvoir également, depuis Corporama, créer un ciblage. Pourquoi pas, dans le vu d'une campagne d'autres bandes, pour aller chercher de nouveaux prospects. Par exemple, un ciblage sémantique. Je vais cibler les agences marketing, dans une région prédéfinie. Je retrouve bien ici une liste de sociétés, 378 sociétés précisément que je vais pouvoir à tout moment, si je le souhaite, ajouter à mon CRM. Grâce à ce partenariat, celle-ci vous donne la possibilité d'aller chercher de nouveaux contacts, de nouveaux prospects ou d'enrichir une base de données existante avec un suivi irréprochable au sein de votre CRM celle-ci.